Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Lô. Je vous présente Cynthia de Job Box qui a une nouvelle mission pour moi aujourd'hui. Bonjour Cynthia. Bonjour Jerry, bienvenue en Normandie. Aujourd'hui, j'ai une mission de conducteur de machine à te proposer à la cidrerie au Célia associé à condé sur eh bien Écoute, mission acceptée. Eh ben, je te donne tes chaussures de sécurité. Merci. Je compte sur toi et Jérôme t'attend. Merci. Bonne mission. Je vous présente Jérôme, conducteur de la ligne derrière nous avec qui on va bosser. Bonjour Jérôme Bonjour Géry, ravi de que tu viennes avec moi aujourd'hui découvrir mon métier. Bah alors explique-moi justement en quoi ça consiste. Mon métier ça consiste à savoir alimenter les machines, euh, comment faire du contrôle qualité, okay. contrôler ce qu'on qu sort en... en donc salaire. le jus de pomme, le cidre, voilà. de la bière aussi De la bière, ce qui est tout nouveau. Okay. Savoir aussi faire des réglages, savoir intervenir sur la machine et aussi bah, savoir faire les changements de format et alors ton parcours, ta formation pour en arriver là Moi, j'ai fait un bac productique mécanique. Okay. j'ai commencé à travailler en productique mécanique, mais j'ai aussi fait travailler en impression, en pharmaceutique. Ah et oui. maintenant, me voici arrivé en embouteillage. Et comment s'est passée ton intégration ici Donc, Je suis arrivé il y a à peu près un an ici. J'ai commencé à la campagne de pommes en étant pousseur de pommes. Pousseur de pommes, c'est oui. quoi ça Donc euh, en fait, ça consiste à bah, pousser les pommes avant qu'elles soient broyées et puis pressées euh, okay. pour tu faire fais du pas sidane. pousser et non. non. <rire> Ensuite, on m'a proposé d'être conducteur de ligne. Okay. Ça, avec, et puis ben, aujourd'hui, euh, voilà, je suis embauché depuis. Euh, en, CDI. en CDI. Et si moi, j'y connais rien, je peux Donc, venir bosser quand même Voilà, tu auras un tuteur qui te formera et qui te fera évoluer. Alors pourquoi tu aimes ce job, toi Moi, c'est pour l'esprit d'équipe, ouais. l'ambiance de, de l'usine. Euh, et puis aussi euh, les objectifs qu'on nous, qu nous donne. Et puis le produit quand même un peu, non Le produit, euh, c'est quand même un produit assez noble. Et chez les CELI Associés, quoi aimes cette entreprise euh, Donc c'est une entreprise qui est familiale, euh, ils sont, on est en pleine expansion, et donc euh, c'est une usine assez jeune, dynamique, et il y a possibilité d'évoluer dans plus divers métiers. et okay. bon, le cadre de vie alors ici, c'est sympa. Ouais. Ah oui, c'est sympa. Comment, ben, il y a la mer qui n'est pas loin. Comment les bons produits. Ah ouais. Et puis les paysages de la Normandie magnifiques. Okay. Et les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi Donc ici, les qualités qu'on recherche, donc c'est la curiosité, okay. l'esprit d'équipe. Qui est très important et bien sûr euh, il faut un petit peu de technique bon jérôme merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien merci jerry bon moi j'ai d'autres missions de job and box à remplir par contre vous vous avez sans doute le profil pour ce job postulé et quant à moi j'irai tester d'autres jobs pour vous bon jérôme entre nous tu es jamais tombé dans les pommes Bah toi ben non jerry c'est un métier sans pépins <rire> <Pardon. rire>